Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un sujet ben, qui nous touche à tous parce qu'en fait on est tous des êtres humains et surtout on est tous sensibles et soumis à un moment donné au stress. Donc le stress j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo où je vous expliquais en fait les raisons pour lesquelles on stressait et sachez tout d'abord que c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment là si jamais vous l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas à cliquer dessus, peut-être même avant de regarder cette vidéo, parce que là on va parler justement dans cette vidéo de pourquoi on stresse, et aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, on va parler de comment justement le combattre un petit peu, parce que vous le savez peut-être, mais le stress c'est une émotion tout simplement qu'on ne pourra pas supprimer. On peut canaliser son stress. On ne peut pas le supprimer, c'est différent. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, justement, je vais vous donner mon top 3. Et en numéro 1, vous trouverez la solution, en tout cas c'est ma solution à moi. Pour combattre le stress à 100% on va partir en fait de la moins importante à la plus importante alors avant de continuer on va tout simplement définir ce que c'est le stress en réalité c'est tout simplement une émotion et c'est tout à fait normal puisque si on remonte quelques milliers d'années en arrière le stress c'était tout simplement une émotion qui arrivait tout simplement pour survivre en réalité que ce soit physiquement où psychologiquement, tout mon corps et tout mon cerveau se met à 100% pour me sortir d'une situation difficile. Ben évidemment, à l'époque des dinosaures et des gros animaux sauvages, il y avait plutôt intérêt à ce que si je me retrouve face à un vrai danger mon corps se mette en alerte, de manière à justement pouvoir partir et me sauver la vie. C'est aussi ça d'ailleurs qu'on cherche parfois dans les sports un petit peu extrêmes, justement une sensation de stress, mais qui là aussi va être quand même énormément motivante. Donc d'abord, personne ne peut y échapper, et c'est tout à fait normal de connaître à un moment donné ou à une période de sa vie ce sentiment-là. En vite on va tout simplement retrouver ce conseil-là, qui est en faire une histoire personnelle. Qu'est-ce que j'entends quand je vous dis ça Je vous dis tout simplement que... Si vous avez votre permis et ce que je vous souhaite, évidemment, tant mieux pour vous. À vous la liberté, à vous les soirées entre collègues, à vous finalement l'indépendance que vous attendez tant. J'en en discutais encore avec des élèves à moi hier dans la voiture, puisque hier j'étais justement en préparation permis. D'ailleurs, à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai justement quatre jeunes comme vous qui passe actuellement le permis de conduire. J'espère pour eux que ça va aller. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Pourquoi je vous dis d'en faire une histoire personnelle C'est que j'ai connu des élèves qui ne le disaient même pas à leurs parents, tellement qu'ils ne voulaient pas subir leurs ondes négatives. En fait, quand quelqu'un est stressé, il deviendra obligatoirement stressant. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça. Les gens, quand ils cherchent derrière à vous rassurer... Ben finalement c'est l'effet inverse qui se passe, et généralement au lieu de vous rassurer, ils ont tendance à complètement vous mettre dans un état de panique. Et plus on va vous dire, surtout ne stresse pas, ne t'en fais pas, moi quand je l'ai passé à ton âge, non, oubliez tout ça, fermez-vous dans votre bulle, faites-en une histoire personnelle, dites-le à la limite à vos parents, à votre petite copine peut-être, mais évitez surtout de l'ébruiter. Parce que c'est toujours facile de dire, youpi j'ai réussi, mais c'est toujours complètement compliqué, à l'inverse, d'aller dire aux gens « j'ai échoué ». Déjà, on est déçu et forcément, on n'a pas forcément envie de parler dans ces cas-là. Donc, huitième conseil, faites-en une histoire personnelle. En astuce numéro 7, je vais tout simplement vous dire d'y croire. Pourquoi y croire ben, Si aujourd'hui, vous passez votre permis de conduire, c'est déjà que votre auto-école, quelque part, vous a donné le feu vert. Vous êtes capable, et voyez par exemple, en ce moment, j'ai une élève qui est capable d'avoir son permis de conduire, tout le monde y croit. L'auto-école, la famille, son copain que je connais un petit peu, ses amis que j'ai formés aussi en conduite, et tout le monde sait qu'elle peut l'avoir, le seul problème, c'est qu'elle, elle n'y elle croit pas. Alors ça c'est dommage, parce que vous voyez, elle m'a dit, je passe mon permis dans quelques jours, mais je pense pas que je vais l'avoir. Honnêtement, on est entre nous, si demain vous rencontrez un homme, une femme, peu importe, est-ce que si vous avez envie de vous mettre en couple avec lui, vous vous dites, je me mets en couple avec lui mais ça ne marchera pas. Honnêtement, ça ne va pas le faire. Est-ce que au cinéma, vous allez voir un film qui vous fait pas plaisir Vous allez voir un film en vous disant « Ouais, j'y vais, mais de toute façon, ça va être nul ». Est-ce que au restaurant, vous choisissez un plat en vous disant « Je le prends, mais de toute façon, je ne vais pas aimer ». Honnêtement, vous n'êtes pas capable de penser ça quand même. Si aujourd'hui, vous passez votre examen, sachez aussi que c'est que certainement, vous avez un bon niveau, mais il faut derrière que votre psychologie elle suive. Bah oui, parce qu'un bon niveau, certes, c'est très important, mais une bonne psychologie, c'est la suite logique. Septième conseil, croyez en vous. Maintenant, mon sixième conseil, et pour moi, honnêtement, qui passe parfois des examens, qui connaît parfois aussi des situations stressantes, pour moi, ça marche énormément. Mais qu'est-ce que je fais Je respire. Souvent, quelqu'un qui est dans un état d'angoisse, anxieux, qui a tendance à être vite dans la panique. Souvent, sa respiration, elle est bloquée là. Et en fait, vous n'allez pas chercher en profondeur. Un conseil, je vous mets le lien dans la description d'une vidéo qui marche énormément, sur laquelle je me recentre quand vraiment je suis dans un état plutôt d'anxiété. On appelle ça de la cohérence cardiaque. En fait, la cohérence cardiaque, c'est quoi C'est tout simplement réadapter la respiration de notre corps, notre souffle, au battement de notre cœur. Souvent, quand j'aligne les deux, je vais être dans un état beaucoup plus relax. Vous savez, en ce moment, je connais une période alors, qui n'est pas forcément difficile dans ma vie, mais où j'ai beaucoup justement de pression parce que j'ai pas mal de responsabilités. Je ne vais pas étaler ma vie privée là-dessus, mais je suis dans, dans un état en ce moment un petit peu anxieux. Et quand je me rends compte que le soir, là-dedans, ça cogite, tout de suite, je ferme les yeux. Je respire et là, à ce moment-là, je calque justement ma respiration par rapport à mon rythme cardiaque. Et là, vous le croyez ou vous le croyez pas, mais honnêtement, je vous invite à cliquer dans le lien de la description sur cette vidéo. En moins de 5 minutes, logiquement, vous êtes dans un état d'angoisse qui a fortement diminué. Et croyez-le ou non, je dors après. Comme un bébé. Dans le pire des cas, testez-le, ça ne vous prendra que 5 minutes. En parallèle à ça, je le mets dans le même conseil. Peut-être d'ailleurs que vous êtes adepte du yoga. Personnellement, j'ai essayé, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Mais le yoga mélangé à la respiration, on peut vite combattre son stress et diminuer notre état d'anxiété. Ensuite, vient un autre conseil aussi que j'aime beaucoup, c'est finalement de dédramatiser. Parce que c'est vrai que cet examen, il est souvent important pour vous. D'ailleurs, c'est un des rares examens qu'on passe au début de notre vie. Mais honnêtement, si vous ne l'avez pas, est-ce que derrière, il va y avoir des répercussions importantes Est-ce que, peut-être que c'est le cas, si vous me dites, oui, mais euh, si j'ai mon permis demain, ben, lundi, j'ai le travail, ok, je comprends que ça puisse être important, mais finalement, si vous échouez au permis de conduire, quelque part, dites-vous que la prochaine fois que vous allez le passer, vous allez déjà, certes, changer quelque chose pour l'avoir, d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo là-dessus, cliquez dans le lien juste ici, j'ai échoué au permis de conduire, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire Regardez là, ça va vous aider. Quand vous allez le repasser et que vous allez l'avoir, déjà, vous allez beaucoup plus apprécier le fait de l'avoir parce que quelque part, vous vous êtes battu, ça vous a coûté de l'argent. Mais honnêtement, si vous l'avez pas du premier coup, est-ce que votre vie en dépend réellement Est-ce que demain, la Terre va s'arrêter de tourner Est-ce que demain, vous allez perdre votre travail Est-ce que demain, votre petit ami va vous quitter Est-ce que demain, vous allez vraiment perdre votre appartement, par exemple Je pense pas. Il y a toujours des cas particuliers, mais je pense pas. Si jamais... J'échoue. Aujourd'hui, en 2020, il y a quand même moins de soucis en France pour pouvoir repasser le permis de conduire. Alors, ça va dépendre des régions. Mais si je le loupe aujourd'hui, certes, je suis d'accord avec vous, ça va me coûter un petit peu d'argent, un petit peu de temps. Mais surtout, peut-être dans un mois, un mois et demi, deux mois ou plus, je vais surtout le retenter et l'avoir. Vous voyez Regardez. Si aujourd'hui, je passe le bac et je ne l'ai pas... Je ne peux le repasser, mais que dans un an. Aujourd'hui, si j'échoue au permis de conduire, c'est décevant, certes, mais surtout, je peux le repasser quand même rapidement. Donc, ce conseil-là, ça sera plutôt de dédramatiser. Votre vie n'en dépend pas. Accrochez-vous, c'est beaucoup de travail, évidemment, mais vous finirez bien par l'avoir. Vous savez, aujourd'hui, je pense réellement, après mes dix ans de travail dans l'auto-école, que... 98% des gens sont capables aujourd'hui d'avoir le permis de conduire. Ça demande du travail certes, mais on est capable. Maintenant mon astuce, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle en psychologie la visualisation. Pourquoi je vous dis ça Aujourd'hui, vous avez un énorme avantage par rapport à beaucoup d'examens, c'est que vous savez exactement là où vous démarrez le permis, les questions de vérification, vous avez déjà les réponses aux questions, par exemple au code, vous ne les aurez pas. Là, vous savez exactement sur quoi vous allez être noté en termes de théorie. Vous savez exactement là où vous démarrez le permis de conduire, les endroits pour lesquels vous risquez de passer. Alors, finalement, la visualisation, c'est tout simplement s'imaginer, peut-être grâce à des permis blancs ou de la bonne préparation psychologique ou une bonne formation dans une auto-école, ben, comment ça va se passer Parce qu'en réalité, quand je, dans ma tête j'imagine comment ça se passe, en réalité, le cerveau, le jour J, a tendance à se dire « mais finalement, « Mon coco, tu, tu connais déjà cette situation. » Donc quelque part, le stress, il diminue. Vous savez, par exemple, l'angoisse générale, c'est surtout avoir peur de ce qui va arriver. La première fois que je prends l'avion, souvent, j'appréhende. Ça fait du bruit, ça va vite, et si jamais je me crache. Et pourtant, quand je reprends une deuxième fois l'avion, je ne dis pas que j'angoisse pas, mais peut-être que derrière, vu que je connais déjà comment ça se passe, et en plus, ça s'est plutôt bien passé, finalement, mon anxiété... Elle diminue. Ben là, finalement, c'est la même chose. J'ai un énorme avantage. Je sais comment se passe un permis de conduire. Je sais où, le démar où je le démarre. Je sais ce qu'on attend de moi. Mieux encore, connaissez parfaitement la grille d'évaluation de l'inspecteur. Quand il vous évaluera, vous savez exactement aussi sur quoi vous allez être noté. Vous partez quand même avec un vrai avantage. Alors, pourquoi ne pas s'imaginer déjà l'examen dans votre tête, mais pourquoi aussi ne pas s'imaginer déjà dans la vie, dans votre vie, de conducteur ou de conductrice Bah ben tiens, c'est vrai que quand je vais avoir mon permis, je vais pouvoir, par exemple, amener mes enfants chez la nounou. Quand je vais avoir mon permis, je vais pouvoir aller faire des courses. Quand je vais avoir mon permis, ben peut-être que je vais pouvoir partir en vacances à l'heure que je veux. Ben, le permis de conduire, c'est souvent une étape, mais quand vous l'avez, vous l'avez souvent toute votre vie. On ne passe le permis de conduire généralement qu'une seule fois. Alors, un conseil, Imaginez-vous déjà réussir. Allez, on rentre maintenant dans le top 3. En numéro 3, pour moi, le secret de la diminution du stress, c'est avant tout la préparation. Imaginez que, par exemple, l'équipe de France en 2018, si elle ne s'était pas préparée à réussir, est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait été championne du monde Honnêtement, je ne pense pas. Plus vous allez travailler sur vos points faibles avec vos moniteurs d'auto-école, plus vous allez progresser. Plus vous allez connaître vos questions à l'avance et justement les connaître par cœur, plus vous serez prêt. Plus vous allez faire d'examen blanc avec votre auto-école, mieux ce sera pour vous. Plus vous allez faire du repérage autour du centre d'examen, plus ça sera facile pour vous. En fait, plus je vais être prêt, moins je vais stresser. On n'a qu'à voir les résultats. Pour former un petit peu les deux types de conduite, une conduite accompagnée, qu'est-ce qui fait que souvent elle réussit plus qu'une conduite normale C'est tout simplement parce que conduire est devenir une habitude. Plus je vais pratiquer par exemple la conduite, plus je vais être à l'aise là-dessus et donc moins je vais appréhender. Regardez un enfant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un enfant court ben, C'est que tous les jours, il marche, petit pas par petit pas, au bout d'un moment, il est à l'aise, il accélère, et à un moment donné, il court, et il nous casse un petit peu les pieds. Ben finalement, c'est la même démarche. Si vous faites une heure de conduite toutes les deux semaines, honnêtement, ça ne servira à rien par contre, si vous conduisez 2, 3, 4 fois par semaine, là, bizarrement, vos progrès, ils augmentent et ils augmentent encore. Donc, le secret numéro 3, ça va être surtout la préparation. Conseil numéro 2, et là, on rentre vraiment dans le podium, hein, vous voyez, on vient de passer le troisième point. On passe tout de suite à la clé numéro 2, ça va être le sport. Donc, le sport, si vous n'êtes pas forcément sportif, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout simplement... Marcher. Vous savez, c'est pas rare que moi entre midi et deux, souvent j'ai des longues journées, je me prenne une demi-heure tout simplement pour aller marcher. Ça va permettre quoi 1. Je vais remonter mon niveau d'énergie. 2. Je vais tout simplement réveiller mon corps. 3. je vais tout simplement me poser des questions au début, mais surtout la marche et s'éprouver. Au bout de 10 minutes, je ne suis plus en train de cogiter, je suis en train, bizarrement, de libérer mon esprit. Et là, qu'est-ce qui se passe à partir de là Quand je vais faire du sport, ça va être exactement la même chose. Défoulez-vous, vous allez libérer de l'endorphine, cette fameuse hormone qui vous donne du plaisir. Et là, bizarrement, c'est pas dans ces situations-là, quand on a les poumons qui vraiment se complètement qu'on est en train de stresser. Regardez bien, le stress, souvent vous respirez mal, vous dormez mal, vous êtes facilement irritable. Pourquoi Parce que vous êtes en baisse d'énergie et là-dedans vous êtes en train de cogiter énormément. Donc point numéro 2, marcher si vous n'êtes pas forcément sportif. Courez si jamais vous aimez ça, autant qu'il faudra, pas à fond pour ne pas vous épuiser, mais régulièrement parce que plus vous allez marcher un petit peu tous les jours, un petit peu régulièrement pour augmenter votre niveau d'énergie et ne pas être focalisé sur ce qui ne va pas, source d'anxiété et de stress, mais plutôt sur ce qui va et garder une attitude positive. Défoulez-vous, ça vous fera du bien autant physiquement que Mentalement. Et enfin, dernière clé, la numéro 1, qui pour moi reste la plus importante, et là je vous parle en fait de l'épreuve, de l'épreuve du permis de conduire en elle-même. Le mieux, ça sera tout simplement de rester concentré sur votre épreuve. J'ai trop vu de permis de conduire qui au bout de 3 minutes ou alors 5 minutes avant la fin de l'examen, les élèves échouent parce qu'ils ne sont pas concentrés, ils ne sont pas dans le truc. Si vous prenez l'exemple d'un boxeur, quand il monte sur le ring, sa préparation, elle se fait pas là, elle se fait déjà dans le vestiaire. Je me vois réussir, je me suis échauffé, je rentre dans la voiture, je suis déjà à 110% concentré sur ce que je vais faire. Je prends pas le temps, au bout de 5 minutes, de me dire « Ah oui, finalement, l'inspecteur, il était sympa, en fait, c'était super facile et ça passe vite. » Mais je l'ai pas. Ça, ça sert à rien, honnêtement, vous allez regretter. Mettez-moi ça à la poubelle, au contraire une semaine au plus tard, avant votre épreuve, que ce soit d'ailleurs le code ou la conduite, là-dedans, vous êtes focus, concentrez-vous, que ce soit avant les épreuves et surtout pendant. Là aussi, je lis à la concentration, la conduite, commentée. Vous commencez à savoir ce que c'est. Si vous savez pas, je vous mets justement un exemple en haut de la vidéo, cliquez, ça prendra cinq minutes juste pour savoir en quoi ça consiste, mais le fait de me concentrer sur ce que je vois, je suis pas en train d'imaginer des choses. Je sais où je vais, c'est clair devant moi, je suis concentré il n'y a rien qui m'échappera et cet examen-là, je vais l'avoir. Je ne suis pas en train de cogiter et de faire n'importe quoi. Voilà, je viens de vous donner 8 clés essentielles pour vraiment diminuer le stress et l'anxiété. J'espère que cette vidéo va vous aider. Alors, j'ai changé un petit peu mon mode de fonctionnement. Aujourd'hui, vous pouvez me retrouver sur Facebook en tapant tout simplement Anthony Permis. Une nouvelle page que j'anime. Fini Snapchat, fini Instagram. Je garde vraiment mon focus moi aussi là-dessus. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à cliquer. Je vous mets le lien dans la description. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle est utile parce qu'il y a plein d'autres personnes qui, justement, sont dans le même cas que vous, que ce soit au code ou en conduite, ou d'ailleurs en général, hein, qui préparent une épreuve sportive, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et évidemment, je vous laisse mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt, les gens, pour une future vidéo. Allez, à plus, les gens